Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser très facilement ce type d'illustration. Pour cela, on va utiliser tout simplement l'outil euh, créer des rectangles et des carrés. On va utiliser les clones et les fonctions de remplissage indéfini. Et puis nous verrons avec euh, les effets de filtre comment changer euh, très facilement voilà la, la couleur euh, de, de cet objet pour avoir euh, un fond comme ça. Allez, on va tout de suite dans fichier nouveau. Je vais mettre les bonnes dimensions du document, je vais d'abord utiliser les unités en pixels, donc je mets tout en pixels. Voilà, je vais mettre une largeur à 1920, une hauteur à 1080, comme d'habitude. À côté, je vais utiliser l'outil Créer des rectangles des carrés pour faire un grand rectangle. Alors le grand rectangle, je vais euh, lui mettre un fond noir pour l'instant, et je vais supprimer son contour. Donc, pour mettre le fond noir, ben on clique là-dessus. Et pour supprimer le contour, j'appuie sur Shift et sur la croix. Et à ce moment-là, ici, vous voyez qu'il n'y a aucun contour. On aurait pu faire clic droit, supprimer le contour aussi. Donc, ceci étant fait, euh, je vais cloner cet objet. Donc, je clique là-dessus. Clac. Voilà. Donc, ça, c'est mon objet de départ. Ça, c'est mon clone. Alors, je vais tout de suite lui donner une couleur. Alors, on verra pas la couleur tout, tout de suite, tout de suite. Donc là, je vais mettre... Voilà, une couleur un petit peu marron. Je duplique encore cet objet, CTRL-D, ou je clique là-dessus, ou édition dupliquer. voilà. Je place cet objet derrière, alors pour cela je désactive le magnétisme, je le déplace à la verticale en appuyant sur CTRL et je vais le placer derrière, en cliquant là-dessus, ou en tapant AND euh, de... sur euh, la touche de mon clavier. Euh, donc là c'est une couleur noire, voilà. Maintenant je vais sélectionner mon objet au, au, de départ et je vais lui appliquer donc un fond, un remplissage indéfini. À ce moment-là, vous voyez que la couleur ici apparaît, et également un contour. Voilà, comme ça c'est fait. Je sélectionne euh, ici le rectangle qui est noir et je vais lui appliquer un petit flou. Donc pour cela, je fais apparaître la fenêtre fond et contour, et je vais lui mettre un petit flou. Euh, voilà. Ouais, là c'est pas mal. À 5. Et je vais baisser son opacité, je vais mettre l'opacité à 75, voilà, c'est parfait. Voilà, bah c'est pratiquement fini. On a fait le plus gros du boulot, donc là je sélectionne tout, je groupe. Voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à euh, bah dupliquer cet objet plusieurs fois. Euh, je vais commencer par le bas, voilà, ici. Je duplique, donc euh, CTRL-D, hein, tac. je déplace, je fais une petite rotation, comme ceci, CTRL-D. Je déplace, je clique une deuxième fois pour avoir les petites flèches de rotation. CTRL D, hop. CTRL D. Voilà, hop. CTRL D, petite flèche de rotation. Voilà, et je vais placer ça derrière. Je le descends d'un cran, voilà, c'est pas mal. Euh, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'avoir un masque, enfin pardon, une découpe. Alors avant de faire la découpe, je vais grouper tous ces objets. Donc je fais avec euh, l'outil sélecteur un rectangle de sélection, je groupe tout ça. Je sélectionne l'outil Créer des rectangles et des carrés, je clique. Donc je mets à 100%. Je lui mets les bonnes dimensions. Je le place en 0,0 avec 1920 de longueur, 1080 de hauteur je sélectionne les objets qui ont été groupés en appuyant sur Shift, je fais un clic droit et je fais définir une découpe. Et voilà, tout simplement, on a fait notre petite euh, illustration. Euh, si j'ai besoin de modifier les éléments à l'intérieur, il suffit juste que je me rende ici dans ma fenêtre objet. Voilà, je déplie ici et je peux sélectionner, vous voyez, mes groupes 1 à 1, comme ceci. Alors je vais prendre celui-là et je peux le déplacer, voilà, hop Allez, je vais en créer un autre, je duplique, hop, et je retourne comme ceci. Vous voyez c'est très pratique, on peut même s'amuser à nommer euh, tous nos petits rectangles, et là on a le calcul 1. Alors Je voulais également vous montrer comment changer très très facilement la couleur, donc je vais euh, bah, utiliser un clone, clac, que je mets sur le côté. Voilà, On va tout simplement utiliser filtre, couleur et la fonction colorée. On a deux euh, ici deux petits onglets, on va dans couleur et on clique sur aperçu et là automatiquement la couleur change donc on peut Alors si ça ne marche pas, on va décocher cocher et à ce moment-là, ça actualise. Voilà, on décoche, on coche. On va mettre un petit violet pour voir ce que ça donne. On peut aller également dans les options pour choisir le mode de produit, le mode superposition, le mode éclaircir obscurcir on va laisser produit on va également changer là ici pour voir ce que ça donne voilà on a plusieurs paramètres normal ouais c'est pas mal ça et on clique sur appli voilà pour ce petit tuto j'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos